Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis Laurienne de la chaîne Marathon des Langues Bienvenue Aujourd'hui on va voir comment se préparer avant un échange linguistique avec un partenaire de langue, avec un natif. Euh, cette fameuse étape qui vous fait peur, euh, que vous repoussez au maximum. Donc je vais vous donner un plan d'action en 7 jours seulement pour pouvoir passer à l'action très rapidement et limiter euh, les dégâts ou plutôt limiter euh, la peur de passer à l'action. Jingle Donc juste avant de voir ce plan d'action en 7 jours, eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste ici ou juste en dessous dans la description. C'est un kit de démarrage gratuit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors aujourd'hui, je voulais aborder cette question de savoir comment on fait pour se préparer avant un échange linguistique parce que en fait, c'est euh, quelque chose que je pousse mes élèves à faire le plus vite possible euh, dès qu'ils rentrent dans la formation marathon d'anglais ou marathon d'espagnol et eh bien très rapidement je les pousse à passer à la pratique à parler avec un locuteur natif que ce soit euh, via un, en vidéoconférence via skype euh, ou alors dans la vraie vie avec des, comme on appelle ça, des cafés des langues ou des rencontres de de pour pour parler, eh bien je les pousse à faire ça le plus vite possible. Mais le souci, c'est que bien souvent, on a peur, on a la frousse, on a les chocottes, peu importe comment vous l'appelez. C'est une étape de la peur, c'est euh, pourquoi je les pousse le plus vite possible et euh, je leur donne donc ce plan d'action, je vais vous donner le plan d'action que je donne à mes élèves pour que vous puissiez vous aussi le faire et euh, enfin booster un peu votre, un peu beaucoup même, votre anglais, votre espagnol ou même une autre langue parce que la pratique, c'est vraiment l'étape qui va vous permettre de, euh, de booster votre langue. Parce que si vous me dites que vous attendez d'être parfait, d'avoir tout le vocabulaire, euh, tout que vous connaissiez toute la grammaire, toute la conjugaison, tout à la perfection, eh bien malheureusement vous ne saurez jamais parler. Pourquoi Parce que le truc c'est que plus vous allez attendre, plus vous allez accumuler de connaissances, Eh bien plus vous aurez des attentes très élevées par rapport à ce premier échange linguistique et du coup vous serez déçu parce que dans tous les cas euh, vous allez vous planter royalement parce que si vous ne pratiquez pas et eh bien vous ne saurez pas parler. En fait c'est comme euh, on, on me demande souvent, on me dit mais je comprends pas, j'ai tout appris par cœur et pour et pourtant je n'ai pas réussi à bien parler. Et eh bien en fait c'est normal, si tu n'as jamais pratiqué, si tu n'as jamais parlé, peu importe ce que tu apprends par cœur, eh bien, tu ne sauras pas parler. C'est comme, euh, encore une fois, je vais vous donner cet exemple de la voiture. Si vous restez au volant de votre voiture en essayant d'apprendre tout théoriquement, euh, tous les modes d'emploi, euh, le, comment utiliser le moteur, etc., comment l'entretenir, blablabla... Eh bien, euh, si vous ne démarrez pas, vous ne saurez pas conduire. Et le jour du, du permis, vous ne saurez pas conduire. Donc ici, c'est la même chose. Si vous ne parlez pas, vous ne saurez pas parler, peu importe toute la théorie que vous aurez acquis. Parce que le fait de pratiquer, non seulement vous serez en, en situation réelle, mais surtout, ça va vous permettre de mémoriser et de mettre en pratique ce que vous apprenez. Si vous ne mettez pas en pratique, eh bien, vous n'apprendrez pas euh, suffisamment bien, suffisamment rapidement, vous serez déçu et ensuite c'est le cercle vicieux qui se met en route. vous allez perdre la motivation, vous allez abandonner et bim, rebelote l'année prochaine avec les nouvelles résolutions vous allez vous dire, allez bim on recommence, on essaie euh, de réussir et bim c'est toujours le même cercle vicieux qui se remet en route donc vous avez compris, euh, j'arrête de blablater et on doit passer à la pratique et donc je vous donne euh, ce plan d'action en sept jours pour Parler rapidement et ce même si vous ne maîtrisez pas euh, la langue ou juste quelques mots de vocabulaire. Première chose que vous allez faire, vous allez commencer tout de suite, dès maintenant, à planifier votre échange, votre échange linguistique avec un partenaire de langue. Vous le faites tout de suite même si vous n'êtes pas prêt. Vous allez réserver un créneau pour dans 7 jours. Oui, vous m'avez bien entendu dans 7 jours. Donc, comment vous le faites Soit vous passez sur italki, donc il y a un site sur lequel vous pouvez trouver des tuteurs de langue, donc des vrais, euh, vrais natifs, des personnes, des vraies personnes avec qui parler. Euh, vous pouvez faire ça si vous avez déjà un partenaire de langue. Vous, vous posez le créneau pour la semaine prochaine. Et là en fait le fait de réserver maintenant vous aurez une échéance dans 7 jours donc vous allez avoir la pression euh, la pression va monter vous allez avoir une pression positive et ça va vous booster pour bosser euh, parce que vous savez qu'il y a cette échéance qui vous fait peur et c'est un anti procrastinateur parce que si vous ne planifiez pas et eh bien vous ne le ferez pas. Deuxième étape, on va commencer à bosser maintenant. Euh, comment vous allez faire Alors. Cette personne native que vous allez rencontrer, elle va vous poser des questions très simples. Ça va être, en fait, ça va être la première rencontre. Donc, c'est comme si vous rencontriez, c'est vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, vous allez anticiper cette conversation. Donc, vous allez créer un script. Donc, pour créer un script, vous allez prendre une feuille de papier, un stylo... Un dictionnaire et vous allez imaginer la conversation que vous pourriez avoir dans sept jours. Imaginez qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez dire à cette personne. En fait, c'est comme euh, dans votre langue maternelle quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous allez lui demander euh, bah, son âge, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, euh, où où elle habite et elle vous retourne ces questions évidemment. Où vous habitez Quelle langue vous parlez pourquoi vous apprenez cette langue euh, Depuis combien de temps Dans quel pays vous avez euh, voyagé Dans combien où vous êtes déjà allé euh, euh, Qu'est-ce que vous faites comme euh, comme activité Quels sont vos hobbies Quelles sont vos passions Voilà. Déjà avec ce panel de questions, euh, vous allez déjà en avoir pour plus d'une demi-heure. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Réserver un, cr un créneau de 30 minutes si c'est euh, la première fois la première fois que vous le faites euh, vous êtes plutôt euh, vraiment débutant 30 minutes c'est très bien parce que ça va vous achever et euh, c'est euh, déjà une très belle étape Donc 30 minutes et avec l'ensemble des sujets que je viens de vous donner eh bien, euh, vous allez, je pense que même pas en 30 minutes vous allez voir tout ça donc vous imaginez ces questions vous, vous les imaginez dans, ma tête, dans votre tête comment vous les diriez dans la langue, si vous ne savez pas Qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous cherchez le vocabulaire euh, sur votre dictionnaire. Vous écrivez les mots sur votre papier, sur votre calepin. Vous faites des phrases, vous essayez de faire des phrases. Vous faites ça, vous laissez reposer. Le lendemain, vous revenez à votre feuille. Vous allez avoir des idées, entre autres, vous allez voir, ça va vraiment cogiter. Il y a des phrases que vous allez chercher dans la rue, dans, en faisant autre chose. Le fait d'avoir activé ça, vous allez avoir d'autres idées. Donc vous allez rajouter des autres mots de vocabulaire. Vous allez les relire. Vous allez imaginer à nouveau ces phrases. Voilà, vous allez vraiment compléter votre script un peu chaque jour jusqu'au jour de l'échéance. Et euh, la deuxième étape, c'est que vous allez essayer de refaire les phrases, mais sans votre papier. Vous n'allez pas regarder. Vous allez forcément avoir oublié des mots que vous aviez vu la veille donc vous pouvez regarder votre papier à nouveau ah oui, vous dire ah oui c'est vrai c'était ça et à force de le faire chaque jour en fait vous allez mémoriser pas à pas moi je me souviens que quand je faisais mon défi russe euh, le fait de parler russe en un an et eh bien la première fois que j'ai réservé euh, mon premier créneau c'était au bout d'un mois seulement d'apprentissage, je vous mets la vidéo juste ici et euh, eh bien euh, j'avais fait cet exercice du 7 jours du script en sept jours et le la veille j'étais dans, un, dans une peur, panique et euh, enfin j'étais vraiment en stress et je suis allée courir et j'avais pris mon petit papier avec des mots de vocabulaire et en courant je me refaisais le script dans ma tête et par moments moment j'oubliais les mots donc je ressortais mon petit papier en courant je regardais les mots, je disais ah oui c'est vrai c'est ça et euh, je me souviens je croisais des voitures et ils devaient vraiment me prendre pour une folle parce que je parlais à voix haute et je regardais mon papier et voilà j'étais vraiment euh, ailleurs et je cours en même temps donc je vous invite vraiment à faire cet exercice et euh, pour, euh, pour parler la première fois, je vous pousse vraiment à le faire parce que j'ai des élèves euh, qui sont euh, plutôt audacieux et qui vont appliquer ce genre de conseils dès le début et à chaque fois je vois une telle motivation, une telle fierté dans leurs yeux euh, que ça me, ça me, déjà, ça me fait hyper plaisir parce que je vois euh, qu'ils sont contents de l'avoir fait. Ils sont sortis de leur zone de confort. Et le fait d'enclencher de, cette, euh, ce déclic, en fait, vous rentrez dans un cercle vertueux parce que ça vous donne de la motivation, vous avez envie de continuer et vous vous rendez compte que vous pouvez le faire euh, très rapidement, dès le départ. Euh, et que euh, oui, forcément, ça sera pas... Euh, euh, ça sera pas parfait et ça c'est normal que peu importe votre niveau la première fois c'est comme tout dès que vous apprenez un à jouer d'un instrument de musique ou que vous apprenez à conduire, vous apprenez même un nouveau métier, eh bien, ça peut pas être parfait. Arrêtez avec vos attentes de perfection. Vous allez faire ce que vous pouvez, vous faites de votre mieux et plus tôt vous le ferez, moins vous aurez d'attentes. Et en plus, votre interlocuteur, quand vous allez lui dire que ça fait un mois que vous apprenez l'anglais, l'espagnol ou une autre langue, eh il va dire wow, « Waouh Au bout d'un mois, tu essaies déjà de parler. » Ça va nourrir votre satisfaction, ça va vous vous, vous donner de la confiance. Vous ferez ce que vous pourrez et vous allez progresser de cette manière et vous allez renouveler. Et plus vous allez le faire, plus tôt vous allez le faire, ben je peux vous dire, je vous garantis, c'est une méthode, euh, j'allais dire garantie, euh, remboursée ou euh, comment dire, euh, euh, garantie, euh, remboursée, satisfait ou remboursée, voilà. Euh, ça marche à tous les coups si vous le faites avec régularité, vous renouvelez l'exercice au maximum. Et, euh, et je vois aussi cet exemple chez d'autres élèves qui ne sont pas passés à l'action et euh, qui au bout de six mois, un an, se disent « Bon, ben il va peut-être falloir que j'y aille. » Et quand ils l'ont fait, ils me disent oh, « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt <rire> ?» Je vous pousse vraiment à le faire. Je vous dis ça parce que j'ai une élève qui m'a écrit euh, il y a peu de temps sur le groupe privé euh, « qui, c'était, ça fait quoi, au bout d'un an à peu près, ouais c'est ça, qui a mis un message de motivation sur le groupe privé de la formation en disant, oh, mais j'ai été mauvaise élève, je l'ai pas fait, là je viens seulement de le faire, et en fait, bah, je vous encourage vraiment à le faire, j'aurais pas dû attendre autant, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, et euh, ça me fait toujours plaisir que ça arrive, peu importe le délai dans lequel ça arrive, mais le principal c'est que vous passiez à l'action un moment ou à un autre, le Plutôt sera le mieux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, s'il vous plaît. Aidez-moi à aider un maximum de personnes à progresser en langue parce que c'est quand même inacceptable qu'en France, nous soyons 10% seulement à parler une autre langue. Et ça, ça me... C'est un truc vraiment qui m'anime, vous, vous l'avez compris. Et j'aimerais impacter un maximum de, per de personnes. Aidez-moi en euh, partageant cette vidéo, en mettant vos commentaires, en likant cette vidéo, en, en, en la partageant, en vous abonnant à la chaîne. Et euh, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo et surtout si vous avez des questions, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde en vidéo, dites-le moi en commentaire, j'ai reçu, euh, je reçois toujours plein de questions, vous c'est vous qui m'inspirez pour faire ce genre de vidéo et euh, je vous parlerai dans une prochaine vidéo comment... Euh, améliorer sa compréhension écrite. C'est une euh, question qui m'a été euh, envoyée par Margaret et je l'ai sur ma to-do list donc je la traiterai en vidéo. Donc je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao les amis